Euh, alors ce matin on était sur une animation euh, initiation aux arts du cirque avec des 6-8 ans du centre de loisirs euh, du bocage Sénoman, donc euh, en Sarthe à côté du Mans. Et euh, l'idée c'est de pouvoir euh, initier à la fois au jonglage et à des pratiques d'équilibre donc avec le matériel cirque qu'on peut avoir nous au Franca euh, via des mâles pédagogiques et, et en plus. donc euh, Balles de jonglage, foulards, euh, massues et puis euh, boules d'équilibre, rola des choses comme ça. Euh, donc voilà, les, on a d'abord un peu parlé de, des différents agrés, présenté un peu comment on les utilise et après les enfants en autonomie sont passés sur, euh, sur les ateliers et puis euh, l'idée c'était à la fin de valoriser euh, ce qu'ils avaient pu apprendre ou, euh, ou découvrir euh, avec un, une sorte de, de petit passage représentation euh, devant les autres.